Bonjour, je suis Ludovic Lecomte, l'auteur de la série Oscar et Carrosse et puis plus récemment du roman Tuto Tricot. Alors résumer Tuto Tricot en trois mots c'est très difficile, je dirais quand même euh, relation avec le père, mais ça fait déjà quatre mots, et puis je dirais honte, parce que Enzo va avoir un peu honte de ce pull, mais c'est cette honte qui va lui permettre d'avancer et puis de progresser, d'apprendre l'empathie et puis, euh, je dirais, humanisme. Les personnages, alors les personnages il y en a trois très importants dans le roman. Il y a d'abord Enzo qui est le personnage principal. Enzo, c'est un petit garçon de CM1 euh, dont les parents viennent de se séparer il n'y a pas très longtemps et qui vit avec son papa. C'est un enfant un peu réservé, un peu timide, qui ne prend pas beaucoup d'initiative au début en tout cas. Euh, le second personnage important, c'est Apolline, c'est sa meilleure copine. Elle, elle est beaucoup plus vive, beaucoup plus énergique, elle prend des décisions, elle n'attend pas que ça tombe, et elle y va, elle a envie que ça avance et elle va entraîner Enzo. Et puis le troisième personnage, c'est le papa d'Enzo qui lui donc vient de se séparer de la maman d'Enzo et puis depuis la séparation, c'est pris de passion pour le tricot et il se met à tricoter des tas de choses dans la maison. Je pourrais me reconnaître, alors euh, naturellement, on a envie de se projeter euh, dans le personnage qui a le même âge que moi, c'est-à-dire, euh, on pourrait se dire que je me reconnais dans le papa, mais en fait, je crois que je correspond plus, je me reconnais plus dans le personnage d'Enzo. Voilà, j'étais moi aussi un enfant un peu timide, un peu réservé, euh, et puis, euh, très longtemps, j'ai porté des pulls tricotés par ma grand-mère avec euh, des beaux dessins dessus, alors euh, des personnages pas super doggy, mais d'autres. L'idée du papa qui tricote, en fait, j'aime bien essayer de casser un peu les codes. Et puis, euh, j'avais donc très envie d'avoir un papa euh, qui vit en solo, comme on dit, un papa solo, euh, qui élève Enzo tout seul, et puis euh, qui du coup se retrouve à jouer tous les rôles, quoi. Le rôle du papa et celui de la maman. Et puis, euh, j'aime bien donc essayer de, de casser un peu les codes. Et c'est ce que fait Apo, c'est le rôle d'Apolline dans le roman. Elle, elle trouve ça... Euh, et elle trouve ça super chouette que le papa d'Enzo tricote et elle comprend pas pourquoi le tricot serait réservé aux filles et la mécanique aux garçons. Alors que Enzo, lui, il est pas tout à fait dans, ce, dans cette optique. Pour lui, un papa qui tricote, c'est la honte. Donc j'aimais bien avoir ce personnage de papa qui va devoir jouer aussi le rôle de la maman, puisque les parents sont séparés. Et donc de lui donner des, des, une passion qui, a priori, dans la société, est plutôt féminine, ça m'amusait beaucoup. Eh bien moi je ne tricote pas du tout. Ma grand-mère tricotait beaucoup, euh, ma maman doit savoir tricoter mais je crois qu'elle n'a pas tricoté depuis très très longtemps. Ma grand-mère me tricotait quand j'étais enfant, des pulls jusqu'à jusqu ce que j'ai l'âge d'Enzo, j'ai porté des pulls tricotés par ma grand-mère avec, euh, comme je vous le disais, des, des motifs. Euh, voilà. Alors J'ai eu un pull avec Drompy par exemple, je me souviens très bien de ce pull Drompy mais, euh, mais avec d'autres personnages de dessin animés euh, très célèbres à mon époque. Et, euh, et moi non je n'ai jamais appris à tricoter mais pourquoi pas ce serait peut-être l'occasion de commencer